Bonjour à tous, Donc, euh, nous allons prier un chapelet en l'honneur de Saint Joseph, à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet. Donc, euh, Nous prions euh, dans la divine volonté de Dieu, pour qu'il multiplie les grâces à l'infini euh, partout et dans tous les temps, pour toutes les âmes passées, présentes et futures. Nous prions en union avec tous les anges, tous les saints, tout le corps mystique, pour euh, tout particulièrement euh, la paix dans le monde, la paix en Ukraine et la conversion de, des cœurs euh, de toute l'humanité, de toutes les âmes, mais tout particulièrement de Vladimir Poutine, d'Emmanuel de, Macron et de Joe Biden. Au nom du Père et du Fils, s'inspire si soit-il.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 qui vous a choisi pour une si grande mission. Béni soit Dieu le Fils, qui vous a aimé comme son Père. Béni soit l'Esprit Saint, qui vous a sanctifié d'une façon si remarquable. Béni soit Marie, votre épouse, qui vous a aimé comme son époux et son frère. Béni soit l'ange, le messager de Dieu, qui vous a protégé au cours de votre vie terrestre. Grâce et bénédiction également à ceux qui vous honorent et vous aiment.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 cette fois-ci, euh, donc entre, midi, entre 11h30 et midi, un, un rosaire pour la paix, euh, un rosaire à quatre mystères. Voilà, bonne fin de journée et à bientôt.